Doit-on s'attendre à une chute brutale des prix de l'immobilier dans les mois à venir Pour répondre à cette question, je vais te partager dans cette vidéo toutes les informations que j'ai pu trouver sur ce sujet après avoir fait plusieurs recherches pour savoir ce qu'en disent les notaires, les agents immobiliers, mais également les vendeurs et les acheteurs. On va découvrir tout ça ensemble dans cette vidéo. Bonjour, ici David de Villa. Je te retrouve aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle on va répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce que le crack immobilier va se produire Est-ce que l'effondrement des prix de l'immobilier va avoir lieu et si c'est le cas, dans quelle mesure. Comme d'habitude, je vais te partager plusieurs informations que j'ai pu dénicher sur ce sujet provenant de différentes sources. Le but est de recroiser toutes ces informations ensemble et d'essayer d'avoir un raisonnement qui puisse nous indiquer une idée la plus juste possible sur la question. Je terminerai cette vidéo par te dire ce que je pense de toutes ces informations et ce que je mets moi personnellement en place. Mais avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me laisser ton commentaire ou tes questions sous cette vidéo. Je lui réponds à tous les commentaires, donc n'hésite surtout pas à m'écrire sous cette vidéo. Sachez également que dans la description, tu peux télécharger une formation gratuite pour apprendre une méthode très rentable pour investir dans l'immobilier. Cette stratégie te permettra de tirer le meilleur profit de la situation actuelle. C'est gratuit et c'est dans la description de cette vidéo. Pour revenir sur le sujet, tout d'abord, l'ordre de priorité du gouvernement, on le voit bien, est de se préoccuper en premier lieu du chômage et du sauvetage des entreprises. Mais l'immobilier ne peut pas être oublié. Il faut savoir que ce secteur représente 15% du PIB de la France. Et génère plus de 75 milliards d'euros par an de recettes fiscales. Donc le gouvernement ne peut pas se priver de l'activité de l'immobilier et devra donc le soutenir pour ne pas le laisser s'effondrer, tout comme il le fait avec les entreprises. L'État ne pourra pas bien sûr maîtriser la baisse ou la hausse des prix. En revanche, il pourra mettre la pression aux banques pour qu'elles continuent à prêter car elles vont être une fois de plus sauvées par l'État et la BCE. Ce serait donc normal de demander aux banques un juste retour des choses et de participer à l'effort de guerre si tu vois ce que je veux dire. Alors doit-on s'attendre à un krach ou à une chute brutale des prix d'immobilier dans les mois à venir Thomas Lefebvre, le directeur scientifique de meilleuragent.com, a déclaré "C'est un moment inédit de notre histoire. Cette crise sanitaire est arrivée à une période où les transactions sont habituellement les plus nombreuses de l'année." Une autre citation de Henri Buzicazo, président de l'Institut du management des services immobiliers, a déclaré lui, pour le citer que le repli des transactions dans les prochaines semaines impactera les prix de vente des logements. J'ai également trouvé quelque chose de très intéressant que j'aimerais te partager maintenant. Les notaires ainsi que le site d'estimation immobilière en ligne meilleuragent.com ont tous les deux travaillé sur deux scénarios différents de sortie de crise. Le premier scénario est un scénario de sortie de crise sans trop de douleur que ces deux professionnels ont imaginé. Le deuxième scénario lui est un peu plus noir. Ils ont donc également imaginé le cas d'un crack immobilier. Ce deuxième scénario serait donc le scénario catastrophe qui remettrait absolument tout à plat. Voyons la vision des notaires et de MeilleurAgent.com sur le premier scénario et les conditions à réunir pour que ce scénario soit possible et se produise. Les notaires ainsi que meilleurs agents ont un discours assez similaire sur ce point et s'accordent à dire que l'impact de la crise épidémique sur les prix d'immobilier va dépendre de sa durée. Plus la crise sanitaire sera courte et plus les dommages devraient être limités. Mais les notaires rajoutent ici que ça pourrait se passer comme ça à condition que la France et l'Europe mettent en œuvre tous les moyens nécessaires pour gérer l'immense dette qui va en résulter. Et il souligne que c'est ce que l'Europe et la France sont en train de faire pour le moment. Meilleur agent semble dire la même chose et rajoute que pour eux, c'est le scénario privilégié, car ils constate une vraie volonté de la BCE et de l'État. Pour sauvegarder les emplois. Meilleur agent prévoit dans ce scénario des pertes réduites de revenus pour les français et que les banques continueraient à ouvrir le robinet du crédit pas cher ce qui pourrait conduire à une reprise du marché immobilier dès la fin de l'année 2020 avec un dynamisme aussi soutenu qu'avant la crise. Mais il nuance en précisant que ces mesures ne suffiront pas et qu'il faudra faire plus. Le deuxième scénario c'est le côté obscur de la crise. Ce scénario beaucoup plus noir est un scénario imaginé par les professionnels qui est une crise qui va durer. Meilleuragent.com identifie ici quatre menaces majeures qui pourraient confirmer ce scénario catastrophe. Cette première menace, c'est la réapparition du virus. Si après le premier confinement, le virus réapparaît et nous oblige à reconfiner par intermittence, on ne pourra plus éviter une crise majeure qui durera. La deuxième menace, l'arrivée d'une nouvelle récession, Provoquée par des faillites en cascade des entreprises et un chômage sans précédent. Troisième menace que Meilleur Agent identifie, c'est une évolution de la crise sanitaire vers une crise financière. Et la quatrième menace, ce sont des banques dans l'incapacité de financer l'économie réelle et qui remonteraient drastiquement leur taux d'intérêt. La difficulté d'accès au crédit écartera donc de façon certaine un grand nombre d'acheteurs, ce qui entraînerait un écroulement des transactions immobilières et donc des prix. Meilleuragent.com conclut sur ces quatre points en disant que si tout ou partie de ces quatre points venait à se réaliser, le scénario positif n'aurait absolument aucune chance de voir le jour. Il rajoute que dans ce cas, le marché connaîtrait un repli comme en 2008 qui demanderait plusieurs années pour se reprendre. Du côté des notaires, il considère que le scénario catastrophe n'est pas à exclure non plus et avance les mêmes conditions que Meilleuragent avec un reconfinement en répétition qui provoquerait une crise financière, un chômage important et de fortes baisses de revenus des ménages. En clair, un effondrement des fondamentaux du marché immobilier qui provoquerait logiquement une baisse des transactions et des prix. Dans le cas où ce scénario se réaliserait, Meilleur Agent nous dit que les prix ne baisseraient pas de la même façon partout. Les villes ou régions qui hébergeraient de grandes industries comme l'industrie automobile, par exemple, pourraient subir plus de dommages que des villes comme Lyon, Paris, Bordeaux ou Nantes qui ont, elles, une économie beaucoup plus diversifiée. Ce qui est très intéressant, c'est que les notaires annoncent, quant à eux, des raisons de baisse de prix qui pourraient se produire par zone géographique en fonction de changement de comportement et nous disent qu'ils constatent déjà dans leurs études une tendance qui se dessine avec des acheteurs beaucoup plus nombreux pour des maisons avec jardin en périphérie des grandes villes que pour des appartements en centre-ville alors que sur les années précédentes la tendance était plutôt de 50-50 il y avait autant d'acheteurs qui euh, achetaient de, des appartements que d'acheteurs qui achetaient des maisons individuelles avec jardin. Les zones rurales pourraient être davantage touchées par le chômage et subir de fortes baisses de prix en revanche, les centres-villes et les zones tendues pourraient voir une correction des prix, mais à moindre mesure, nous disent les notaires. En revanche, ils constatent une activité soutenue beaucoup plus importante pour des maisons individuelles avec jardin, par une migration des citadins qui ne veulent plus vivre en ville suite au confinement et à cette crise sanitaire. Ils n'imaginent donc pas de baisse de prix dans ces zones-là, dans un futur proche, mais plutôt une stabilisation des prix dans le cas d'un scénario catastrophe. Dans le cas d'un scénario positif, ils nous préviennent qu'il pourrait même y avoir dans ces zones une poursuite des augmentations de prix de même tendance qu'avant crise. Nous avons vu les différents scénarios imaginés par les professionnels et je te propose maintenant de voir ensemble ce que j'ai pu trouver comme information intéressante du côté des acheteurs et des vendeurs. Mais avant de continuer, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, ça me fera toujours plaisir et de me laisser tes commentaires sous la vidéo. Je te rappelle également que dans la description de la vidéo, juste en dessous, tu peux accéder gratuitement à une formation immobilière basée sur la tendance justement évoquée par les notaires, c'est-à-dire les maisons individuelles. Tu trouveras le lien de cette formation offerte dans la description. Comme je le disais en instant, j'ai donc également cherché à savoir, du côté des acheteurs et des vendeurs, comment on voit l'évolution du prix de l'immobilier après la crise sanitaire. Pendant le confinement, les transactions immobilières ont tourné au ralenti, bien sûr, car tout a été pratiquement arrêté, bien que certains agents immobiliers ont continué comme certains notaires, à travailler. Cependant j'ai trouvé un sondage qui indiquait que sur 2270 acheteurs et vendeurs interrogés les deux tiers se déclarent sereins sur la reprise après la crise épidémique. Une autre enquête réalisée par MeilleurAgent.com sur 2000 particuliers et 300 agents immobiliers révèle que 53% des vendeurs et 49% des acheteurs déclarent vouloir reprendre des transactions maintenant que la pandémie et le confinement est derrière nous. D'autre part, 40% des particuliers déclarent avoir décalé leur projet mais pas abandonné et comptent les concrétiser dès que possible. La tendance chez les vendeurs est restée stable et leur prix de vente également. En revanche, côté acheteurs, ils souhaite négocier davantage qu'avant, considérant que la crise a créé un argument basé sur l'incertitude à venir, appuyé également par le discours des médias, pour faire des offres de prix beaucoup plus basses qu'ils n'auraient faites avant la crise sanitaire. Cette différence de perception de la situation économique des acheteurs et des vendeurs risque de créer des tensions et provoquer peut-être des transactions beaucoup plus longues que d'habitude. En tout cas, ni vendeur ni acheteur semble vouloir abandonner le marché de immobilier pour le moment. Tous les signaux montrent pour le moment une confiance sur le maintien d'une bonne santé de l'immobilier. Mais comme ont prévenu les notaires ou encore meilleurargent.com, tout pourrait basculer si l'on devait à nouveau reconfiner et subir cette crise sanitaire encore longtemps. Personnellement, moi non plus, je n'ai pas abandonné mes projets immobiliers car j'avais déjà acté plusieurs projets d'investissement en début d'année et je reste encore... Très confiant car ces investissements immobiliers répondent exactement à la demande du moment. Ce sont des projets qui sont basés essentiellement sur des maisons individuelles neuves. Je poursuis donc dans cette direction. En revanche, je mets en place de nouvelles solutions pour réaliser ces différents projets. Aujourd'hui, on ne peut plus investir de la même façon qu'avant, car l'environnement a changé. Il faut donc être créatif et entreprendre des choses différemment. En un mot, s'adapter. Ce qui est sûr, c'est que celui qui n'agit pas aura plus de chances de perdre que celui qui agit avec méthode et stratégie. Pour aller plus loin dans ce raisonnement et en savoir plus, tu peux t'inscrire gratuitement pour me rejoindre dans ma prochaine conférence live en cliquant sur cette fiche juste ici ou alors dans la description où tu trouveras un lien également pour pouvoir t'inscrire à cette conférence live. Cette vidéo est maintenant terminée, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de me mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et moi je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao La stratégie elle est basée sur le fait de, euh, de générer du cash en fait, Voilà, de faire de la plus-value. Alors je voudrais vous poser une question. Qui dans la salle aujourd'hui voudrait faire un million d'euros D'accord, donc il y en a qui ne lèvent pas le bras parce qu'ils veulent faire 2 millions.